on était plus jeunes, on allait tout le temps en vacances en Bourgogne. On aidait notre grand-père à faire un peu de bière euh, dite maison. Mais il avait euh, des recettes euh, bien à lui. Et nous, étant petits, on l'aidait un petit peu pendant les brassages. Voilà. Donc tout est parti de là, on a récupéré ces recettes réimaginer un petit peu, mais en gardant l'idée de base. Et de fil en aiguille, on a fait de la bière qui, qui nous plaisait, qui commençait à plaire aussi beaucoup autour de nous. C'est comme ça qu'on en est venu à se dire, on va essayer d'en vivre. Quoi. On va essayer de faire une aventure, de, de partager ça avec les gens. Avec ce lien de fraternité entre, entre nos, nos clients, comme on peut le vivre tous les deux. au total, trois ans pour élaborer complètement nos quatre recettes de base, la blonde, la blanche, l'ambrée et la brune qui sont là toute l'année. A partir de là, après, on développe des choses plus éphémères avec les produits qu'on a sur le moment. Donc au total, actuellement, si je ne dis pas de bêtises, on a donc sept recettes qui sont sorties officiellement. Toutes les recettes à côté restent encore non divulguées. On aimerait vraiment que nos bières puissent euh, accompagner euh, des, des, des bons plats sur une belle table, comme le vin en fait. Donc l'idée c'est vraiment de créer une bière de dégustation donc, où on va transmettre une émotion, un savoir-faire. A chercher une bouteille qui allait pouvoir contenir notre bière de la meilleure façon, on a fini par trouver cette bouteille qui nous est pensée à un flacon. Et donc pour nous, dans un flacon, on met des élixirs. Et donc euh, voilà, notre bière, on l'appelle maintenant un élixir au Blonnet. Et on voit des gens maintenant qui nous parlent de nos bières en tant qu'élixir, dans les flacons. Enfin, ça a pris et on est content. Mais surtout, ce qui va être important, c'est comment on va faire la bière. Donc, euh, il va y avoir le, le choix des produits. On a vraiment à cœur de, de travailler avec des produits, des matières premières qui soient, qui soient locales. Et puis, on a une bière donc, qui, est, qui est dite de garde. Donc, on a un processus de fabrication qui va être plus long. Donc, on est sur des bières qui, qui prennent à peu près un mois et demi à, à être faites. Tout ça, c'est plein de paramètres qu'il faut bien choisir, bien sélectionner pour avoir derrière la bière parfaite. C'est très, très, très complexe mais très intéressant. Et on prend beaucoup de plaisir à créer, parce que du coup, quand on crée, on goûte beaucoup. C'est ça le plus plaisant, je pense, dans l'histoire. On a l'envie d'avoir un produit bien fait, dans de bonnes conditions, d'être honnête avec les gens qui sachent ce qu'il y a dans nos produits. Et dans le respect voilà, de, de l'environnement, de la qualité du produit, de, de la filière d'approvisionnement, de nos fournisseurs, de nos partenaires. C'est vraiment de travailler dans une communauté, que tout le monde y gagne et que tout le monde profite et en vive le mieux possible.